Shalom, peuple des dieux, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager un tout petit sujet que nous espérons vous sera très, très bénéfique. Nous voulons parler sur la puissance que cache les paroles des dieux. Pour cela, nous allons nous servir de la parole des dieux, de la Bible, bien sûr, dans Matthieu 24, 35. La Bible dit « Les cieux et la terre passeront » mais mes paroles ne passeront point. Pas. Là, c'est Jésus qui parle directement à ses disciples. Vous vous rendrez compte qu'il fait appel à deux choses dont l'existence demeure jusqu'aujourd'hui un mystère pour les hommes. Il parle premièrement pour le ciel. Le dictionnaire nous laisse entendre que le ciel, c'est un espace dans lequel s'émeuvent tous les astres ou encore partie de cet espace que nous voyons au-dessus de nos têtes. Donc, le ciel est au-dessus des têtes des hommes. Quelque chose qui va loin de la portée des âmes. La terre, c'est le sol où on inime les morts. Vous verrez que l'homme de son vivant, il piétine la terre, il s'en sert pour planter ce qu'il doit manger et il marche dessus, il se sert de la terre de toutes les manières. Mais lorsqu'il meurt, la terre sur laquelle il avait construit des maisons devient pour lui sa maison. La finalité de l'homme, c'est la terre. Vous verrez que l'homme maîtrise à peine de quels matériaux les cieux de la terre ont été Formé. Observez que malgré que les cieux de la terre soient mystérieux pour l'homme, Jésus vient, il parle à l'homme pour lui dire, les cieux de la terre passeront. Ce qui paraît si impossible pour toi, la chose pour laquelle tu ne connais pas l'origine, passera un jour. Mais mes paroles ne passeront jamais. Là, il faut être un créateur pour parler de la sorte. Oui, c'est impossible que la parole du Seigneur puisse passer parce que cette parole, c'est elle qui a pu créer le monde. Découvrons quelque chose dessus. Si un jour les cieux passeront. Cela nous porte à croire que tout ce qui renferme les cieux va passer. Si également la terre va passer, tout ce que la terre renferme va également passer. Vous allez être très sûr avec moi que la terre est remplie de beaucoup d'amertume, de beaucoup de choses qui froissent, de beaucoup de choses qui font du mal à l'homme. Si la parole de Dieu nous certifie que la terre va passer, ça veut dire que tout ce qu'elle renferme va passer. Qu'est-ce qui va rester C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur n'est rien d'autre que la révélation directe de la volonté, volonté du Seigneur à l'endroit de l'homme. Et la volonté du Seigneur n'est jamais que l'homme puisse souffrir. La volonté du Seigneur a toujours été que l'homme puisse être heureux. Et Dieu nous veut toujours du bien et il ne veut jamais que des choses très puissent être à notre portée. Et quelle est la volonté du Seigneur pour toi qui me suis Quelle est la volonté du Seigneur pour toi mon frère, pour toi ma soeur La Sainte Bible nous dit « Je veux que tu sois la tête et non jamais la queue. La parole est la pro » La parole a promis tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Tu seras toujours l'homme qui a du succès. Quelle est encore la volonté du Seigneur Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si hier tu étais pécheur et aujourd'hui par la grâce du Seigneur tu es un fils de Dieu, rassure-toi que de même que l'état de ton âme prospère, même ton état physique aussi doit prospérer. Parce que là c'est la parole du Seigneur. La volonté du Seigneur est encore que tu prêtes à beaucoup mais jamais tu n'emprunteras. Parfois, il t'arrive de te poser la question, est-ce possible de vivre sans emprunter Oui, avec Jésus c'est possible. Les gens vivent dans des dettes, mais avec Jésus c'est facile et très possible de vivre sans prendre des crédits auprès des personnes. Que Dieu vous bénisse.